Bien, merci de votre venue. Euh, le, le titre, si j'ai bon souvenir, c'est euh, « L'éthique dans la gestion et la gestion dans l'éthique ». L'enjeu, en fait, c'est de mettre le doigt sur des clés qui me semblent vraiment essentielles à force d'expérience pour aider tout porteur de projet, quel qu'il soit, à vraiment euh, mener le projet avec euh, les valeurs qu'il porte et euh, faire du mieux possible la perfection n'est pas de ce monde pour que le projet ait un réel impact en termes de valeur. Euh, rapidement, pourquoi je me suis intéressé à ce sujet euh, Je suis né à Bayreuth par la réconciliation franco-allemande. Mon papa faisait partie de l'équipe de Chéraud, donc c'était la centième du festival de Wagner, et ma mère voulait absolument que je naisse en Allemagne, parce que c'était un enfant français né en Bavière. Donc tout petit déjà, je suis tombé dans la soupe des questions de société, et dire non à la guerre, c'est pas bien, etc. Euh, et puis en fait, bien plus tard, j'ai fait partie de cette génération euh, Tchernobyl Et puis euh, un peu plus tard, l'ERICA et, euh, et finalement, j'avais pas 20 ans, j'étais déjà hyper sensible aux questions de consommation Notamment par la bio, le retour à la nature, etc. Et j'en ai fait mon métier, j'en ai fait ma passion Tous mes enfants, j'ai 5 enfants, sont tous nés à la maison, couches lavables euh, euh, Enfin, vraiment, il y a un mode de vie le plus proche écharpe de portage, un mode de vie le plus proche possible de, de ce qui me semble faire sens. Et puis, en fait, je me suis confronté quand même à, à différents écueils. Vous pouvez bien vous en douter. Je vous passe rapidement euh, tout, tous les détails. Mais le premier écueil, c'était que même en étant hyper informé, bah, chaque fois que je voulais transmettre quelque chose aux, aux autres personnes, comme vous, par exemple, je me rendais compte que finalement, les sujets étaient hyper complexes. Dès qu'on grattait un peu au-delà de la surface, c'était hyper complexe. Et dès qu'on rentrait dans le commerce... Je ne veux absolument pas dire que le commerce est mal. D'ailleurs, je ne pense pas que le commerce, dans, sa, dans son fondement de base, c'est forcément mal, mais en tout cas, aujourd'hui, on est tellement dans un système capitaliste, euh, bon, pareil, on peut débattre là-dessus, mais le capitalisme, c'est aller chercher des matières ou de la main-d'oeuvre éloignée, pas chère, qu'on peut revendre sur un autre territoire où on peut le vendre beaucoup plus cher. C'est ça la base du capitalisme. Je ne l'invente pas, c'est Fernand Brodel, académicien français et d'ailleurs gaulliste. Donc, c'est même pas un anarchiste ou un communiste. Donc, voilà, le capitalisme, c'est les grands négociants. A partir de là, dès que vous êtes même dans la consommation responsable, pour maîtriser une filière. Et un autre truc que j'ai pris en pleine tête, c'était le fait que ouais, on peut être super écolo, on peut être super intègre, on peut être hyper cohérent, mais qu'en est-il de la question sociale Ah. Qu'en est-il de la question de la démocratie Ah. Et en fait, finalement, quand on s'attaque à un sujet de société, bah, c'est difficile de assez correct dans ce sujet de société et puis euh, être correct dans les autres sujets de société en fait c'est hyper complexe et donc ça a été euh, toute ma vie de trouver des clés à cette complexité donc euh, bah, à un moment euh, voilà, je vivais dans la montagne comme, un peu comme un ermite et j'étais éducateur à l'environnement et je montais des projets pédagogiques c'était plutôt cool comme vie et puis euh, mon but du jeu j'étais vachement inspiré par Gandhi et c'était moins je me fais payer moins je consomme et mieux je contribue au bien-être au mien et à celui de la planète. Donc je me suis tapé quand même des allers-retours au boulot, à moins 16, à vélo. Euh, je me lavais à l'eau froide, je l'ai fait pendant 5 ans. Enfin, non, je suis allé loin. Et puis, euh, à un moment, je gardais mes chèvres au-dessus du village. c'était n'était pas pour gagner de l'argent, c'était pour faire mon fromage. Je vendais rien, parce que je refusais de vendre à partir des animaux. Maintenant, le mouvement a beaucoup évolué, on fait carrément plus rien avec les animaux, j'aurais quelque chose à dire, mais en tout cas, bref, pour vous dire que déjà, sur la question animale, j'étais même déjà aussi engagé. Et puis en fait, un jour, un jour qui faisait beau que j'étais en route de ce village, le village, pour vous dire, la route avait été faite en 1970. C'est pour vous dire l'enclave du village. J'étais vraiment euh, au fin fond de la Provence, au pays de Giono et de Pagnole. Et donc en fait, un jour, j'étais avec mes chèvres, trois chèvres, hein, attention, il faut voir le troupeau. Et puis, silence. Alors quand je dis silence, c'est pas le silence des oiseaux. C'est un silence qui m'a surpris et que j'ai eu du mal dans l'immédiat à définir. Et puis d'un coup, je me suis dit « Ah !» Et le temps que je me dise, ah c'est reparti, pas une bétonnière, pas une tronçonneuse, pas une voiture, rien d'humain, ça a duré quelques secondes dans ce village. Et pourtant, en ce village, on était une centaine d'habitants et c'était vraiment des ruraux. Mais on a toujours un outil où il y a toujours une voiture qui passe. C'est hallucinant le bruit de l'humanité partout où vous allez. Et là, je me suis dit, ah, ça me choque quand même. Parce que moi, je me suis retiré de la ville et de la grande consommation parce que j'arrêtais pas de critiquer, je m'étais fait arrêter 40 fois par la police, ça commençait à bien faire. <rire> Ma mère en avait marre de payer des amendes. <rire> du coup, on me disait, si tu pas content du système, change-toi, toi. Et c'est vrai que c'était pas bête. C'est vrai, souvent, on, on, on critique à, à juste titre parce que ça nous touche des choses, mais on oublie des fois de se changer. Moi, je m'étais changé, mais radicalement, à la racine. Et le système... Revenez, c'est-à-dire la bétonisation du monde, le pétrole, même le nucléaire. Mais on me dit, bon, tu te vois sans, sans énergie nucléaire, pas de souci, pas de problème. Par rapport au risque que ça prend, moi oui, j'arrête. Il n'y a plus d'électricité, plus d'internet, ce pas un problème pour moi. Au contraire, je signe. Sauf que le système venait jusqu'à moi. Donc je me suis dit, ben Gandhi, c'est pas Boris. D'ailleurs, bon, je m'en doutais un peu, mais ce n'était pas possible pour moi, dans ce millénaire-là, avec mes moyens à moi, de me changer moi pour changer le monde. Insuffisant. Alors peut-être parce que je n'ai pas le charisme de Gandhi, en tout cas pour moi c'était insuffisant. Et donc là je me suis dit, mince, j'ai un choix qui est fort dans ma vie, soit je reste euh, en marge, en espérant que cette marge grandisse et qu'elle devienne une norme, mais j'ai peur, j'ai une peur, c'est-à-dire que le temps ne soit pas nécessaire. Les questions de société, on peut les résoudre. Les questions d'économie, on peut les résoudre. Les questions d'écologie, ce n'est pas nous qui allons décider. Et donc je me suis dit, bon... Je suis de parents artistes, j'ai quand même grandi à Paris, j'adore communiquer, j'adore militer, j'adore construire, j'adore entreprendre. Si je reste avec mes chèvres en sachant que ça ne suffit pas, j'aurai une insatisfaction dans ma vie. Et donc je me suis dit, bah, je vais essayer d'avoir une vie en cohérence sur ma partie privée, et tant pis je me lâche comme, avec un, enfin, comme si j'avais pas de parachute, mais je voudrais réussir à changer le monde, à faire partie de ces gens qui à un moment font quelque chose... Pas par rapport à mon ego, mais pour participer à ça. Et donc je me suis dit, bon, comment je peux changer le monde Alors j'ai réfléchi évidemment, j'ai pensé à Gandhi, Luther King et d'autres en me disant comment ils ont fait, tout ça. Et puis je me suis dit, ouais, mais bon, aujourd'hui le système il est malin, quoi. On évite de discréditer, il y a toujours une saloperie qui traîne sur internet, enfin, des trucs qui ne sont pas vrais, qui sont diffusés, et puis ça va toucher ma famille. Bon, je me suis dit, bon, monter une association, une énième ONG, il y en a plein, il y a des gens qui font des choses extraordinaires. Et puis, est-ce que les ONG changent vraiment le monde Greenpeace a un impact, Sea a un impact. Mais est-ce que le monde est changé Alors, je me suis dit, bon, hein, je vais prendre le problème différemment. Qui change le monde Qui arrive à changer le monde au point qu'il ne me correspond pas à ce monde Et là, ça a été assez facile, en fait. Les multinationales. Ce même plus les gouvernements, ce sont les multinationales. Le monde est changé par Coca-Cola, McDo et compagnie. Je pense que je n'ai pas besoin de vous faire des dessins là-dessus. Et donc, je me suis dit, mince, il y a un truc. Eux réussissent, et nous, la société civile, les bisounours, on n'y arrive pas. Et à un moment, je me suis dit, bon, bah, il faut se faire du mal, mais il faut que j'aille comprendre comment fonctionnent les multinationales. Donc, je suis allé faire une business school à 35 ans en sortant d'une expérience de berger, d'éducateur à l'environnement. Je l'ai fait. Et Euromed a été assez fou pour m'accueillir. C'était assez marrant. Mais bon, ils m'ont ouvert les portes et donc j'ai fait un MBA. Le MBA, c'est une petite formation là, pour les élites, ceux qui vont faire l'avenir, évidemment, ceux qui vont changer le monde. Et le contrat, c'était ça avec le, le directeur de formation. C'était, moi, je suis là pour... Former des leaders, si vous êtes prêt à être au milieu des requins et à apprendre l'anglais en trois mois, je vous prends parce que votre CV est tellement atypique que je, je veux y croire. Donc c'est vachement intéressant. Donc j'y suis allé avec beaucoup de préjugés évidemment, mais surtout comme un guerrier qui se dit « je rentre dans la sphère de l'ennemi et je vais apprendre tout de l'ennemi pour pouvoir le détruire ». Honnêtement c'était ça ma vision. Et puis dès le premier tout, cours, c'était un cours sur le leadership, donc comment euh, faire de l'empowerment, comment prendre une équipe avec soi et l'emmener loin et là, j'ai vraiment halluciné à quel point on avait réfléchi à des systèmes de manipulation quelque part, mais à quel point il y avait des trucs qui n'étaient pas forcément de la manipulation, c'est-à-dire que ce n'était pas toujours mal. Il y avait des principes sur l'humanité qui étaient évidents, comment gérer l'interculturalité, comment gérer l'ego au sein d'une équipe, comment gérer que chacun réussisse à mettre en valeur sa meilleure compétence. Ce qu'il ne faut pas croire, Monsanto, je suis le premier à militer contre Monsanto, mais pourquoi ils sont aussi puissants dans leur connerie parce qu'ils savent valoir la meilleure compétence de, de lui, de lui, de elle, de elle, de elle. Et c'est une équipe champion, comme au foot, c'est des champions. On, on, on peut rentrer sur le terrain, on prend 10 buts dans, en 3 minutes. Et là, je me suis dit, il y a un truc, nous les militants, on agit avec le cœur, évidemment avec la raison, mais on n'est pas là à monter des stratégies comme ça. Et là, je me suis dit, putain, il y a des clés en fait. On passe à côté de clés. Et à un moment, je me suis dit, peut-être que dans toutes ces grandes entreprises, on peut critiquer la capitalisation, je suis à fond contre la spéculation autour des projets, je suis, mais à fond contre, surtout maintenant en plus. <rire> je sais que ça commence à marcher, donc ça m'a plus que confirmé, ça m'a montré à quel point c'était dingue. Mais on ne peut pas rejeter ça en bloc. Et du coup, je me suis dit, ok, bah, je dois reprendre ma vie, pas à zéro évidemment, je ne jamais, au contraire, je vis toujours dans les Cévennes, euh, on se fait le pain, on se fait le potager, on a notre petit poulailler pour les œufs, etc. Et les poules vivent dehors. Bref... Euh, Reniez pas l'ADN, mais déjà, première leçon que j'ai prise, en tout cas dans ma propre vie, c'est oui, les multinationales se forment à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, vous avez tous et toutes entendu parler des startups sans forcément savoir ce que c'est. Mais c'est quoi C'est l'action d'entreprendre. Malheureusement, c'est pour faire du fric. La finalité des startups, c'est quoi lever, lever des fonds, lever des millions le plus vite possible. car a, a levé 160 millions récemment. Ouais, une licorne française. Les licornes, c'est les startups qui, lèvent plus de, qui sont valorisées à plus d'un milliard. C'est pas notre but à nous. Enfin, je pense pas Il y a, il y a des start-upers sous la yurte. Non. Oui. Voilà, intéressant. Deuxième leçon. Merci. Souvent, les personnes du capitalisme, etc., je ne les vois pas dans les AD ou aller sauver des petits euh, cormorants pris dans les marées euh, noires. Mais par contre, ce sont des personnes beaucoup plus ouvertes que le milieu militant. La preuve, Euromed m'a dit Ah, génial, on n'a pas un gars comme toi, viens. Mais tout de suite, ils ont vu le CV, euh, réintroduction des vautours fauves, éducation à l'environnement. Ah, c'est bien, viens. Allez chez les militants et dites, ouais, je sais pas, le capitalisme, il y a peut-être des bons trucs. Pff, selon les réseaux, vous allez vous faire plumer. Parfois, à juste titre, moi, je suis euh, le, le capitalisme, je trouve ça horrible sur beaucoup de choses. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des a priori immédiats qui nous freinent. Bref, je pense qu'on a des outils dans l'action d'entreprendre qui sont nécessaires à découvrir. Deuxièmement, je pense aussi qu'il faut avoir une ouverture d'esprit. On ne refera pas société en excluant des gens. Maintenant, il ne faut pas s'y perdre. Je ne suis pas en train de vous dire devenez des capitalistes et faites de la start-up. Je suis juste en train de vous dire, observez les outils qui sont utilisés. Il y en a beaucoup qui peuvent nous servir. Et parfois, il y a même des outils juste à transformer pour être utiles pour nous. Bon, et tout ça, l'éthique. Alors évidemment, à un moment, bon, quand même, je suivais cette formation. Et puis, ça bouillait en moi. J'ai commencé en 2009. Puis fin 2010, qu'est-ce qui se passe le, le, Je crois le 14 décembre 2010, à Sidi Bouzid, Mohamed Bouazizi, Simol, les révoltes arabes vont exploser. Évidemment, en partie manipulées immédiatement, par si possible la pression occidentale, pour mettre la main sur le Moyen-Orient. Mais à la base, c'est une révolte populaire qui faisait suite à une autre révolte en 2008, à Gafsa. Bref, les masses explosent. Les révoltes arabes font tomber un premier dictateur, l'Egypte est en face de faire tomber un deuxième dictateur, puis ça se complique, etc. En 2008, pendant qu'en Tunisie on a gaffe ça, qu'est-ce qui se passe en Grèce Un jeune dans le quartier anarchiste est assassiné par la police, par une balle à bout portant. Bref, 2008 émeute en Grèce, l'Europe se bouille, bouillonne, 2010 émeute euh, en Angleterre, on commence à entendre... En France, il y a le comité invisible qui édite le livret euh, L'insurrection qui vient. Bref, c'est effervescent. 2011, on a des mouvements sociaux dans toute la planète. Partout. On a Occupy Wall Street à Wall Street. C'est-à-dire l'élite américaine, l'élite, les enfants des familles les plus riches se révoltent contre le système. Toute la jeunesse canadienne des classes moyennes et supérieures se révolte. Le Chili, la jeunesse se révolte. En France, les indignés étaient certes un peu modérés, mais il y a eu la France, il y a eu l'Angleterre, il y a eu l'Allemagne, l'Espagne, ai-je besoin de vous faire un dessin, la Grèce, ça a continué. Bref, on a eu un gros mouvement. Moi, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là J'avais de l'argent. Eh ben, je suis parti. Je suis allé à Occupy Wall Street, je suis allé voir les indignés, je suis allé jusqu'à Sidi Bouzid, je suis même allé en Inde rencontrer Vandana Chival, lui dire, expliquez-moi, qu'est-ce qui se passe Je suis allé en Belgique avec les indignés chez. Suis... Bref, partout où je pouvais aller, j'y suis allé. Et j'avais deux objectifs. Évidemment, comprendre les mouvements sociaux et les vivre. C'était quand même une, une énergie assez incroyable. Mais derrière ça, c'était comment ils s'organisent. Qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui ne marche pas Avec un regard d'une personne qui est formée pour entrer chez Coca, Nestlé, etc. Vous voyez, c'était plus du tout le même regard. C'était plus la spontanéité, je manifeste. Là, c'était je manifeste parce qu'évidemment, j'étais pris dans ces mouvements-là. Mais c'était comment, en fait, on s'organise. Et la deuxième, la deuxième chose que je voulais voir, c'était... Comment il est possible que dans des pays comme la Tunisie, des jeunes comme moi soient prêts à mourir Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Brassens l'a dit, mourir pour des idées, l'idée est excellente, mais moi j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eu. Mourir pour des idées, c'est fort quand même. Alors qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'un matin on se lève, on trinque avec des amis, on dit « Ouais, on est prêt à mourir pour une idée ». Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça explose quand la société civile a tellement mis de choses en place qu'il a juste à pousser les gens qui tiennent le pouvoir pour qu'ils s'en aillent. Et parfois, il faut mourir. Mais ce n'est pas juste des idées. Il y a quelque chose de construit derrière. Évidemment, il y a eu des livres comme Marx quand il y a eu la Révolution russe, etc. Mais entre l'écrit de Marx et la Révolution russe, il s'est passé des années. Et le peuple a commencé à créer des choses. Et quand l'idée devient palpable, alors là, il n'y a plus rien qui arrête une idée dont l'heure est venue Victor Hugo. Donc ça, ça a été la première leçon. Et du coup, je me suis intéressé au sujet qui touchait la société. Et quand je suis parti en Tunisie, on m'a dit Ouais, maintenant que tu as vu les Américains, maintenant que tu as vu les Européens, bah, tu vas voir les pays pauvres, les pauvres, les pauvres, les autres. Eux, évidemment, ils ne sont pas intelligents comme nous. Ils n'ont pas l'éducation qu'on a. Et eux, ils pensent d'abord à manger le reste, ils s'en foutent. Bah, je suis allé vérifier ça. Donc, j'ai fait la Tunisie, j'ai fait le Maroc. Ce n'est pas l'ensemble de l'Afrique, mais déjà, j'ai vu deux pays africains. Et bah, dans ces deux pays, il bah, fallait voir la conscience des gens. Ah oui, et j'ai suivi une amie qui a fait le Bénin aussi. Il faut voir la conscience des gens. Alors, c'est comme en France. Tout le monde n'est pas conscient de ces enjeux-là. Mais il y a énormément de gens qui sont bien conscients qu'il faut protéger la planète. Et il y a plein de gens qui sont déjà dans des démarches de permaculture, dans des démarches collectives, dans des démarches d'éducation, dans des démarches de révolte, dans des démarches de coopération. Les AMAP, elles ne sont pas nées en France, elles sont nées au Japon. Il y en a qui existent, notamment au Bénin. Il y a, euh, là récemment, il y a une jeune femme qui lance une école Montessori à Tunis. Donc, en fait, ça confirme bien ce que je pensais. Le bon sens, il est international. Et c'est pas une question de couleur, c'est pas une question de religion, c'est pas une question de, de diplôme, c'est une question de bon sens. Et le bon sens, ouf, on a au moins ça, c'est universel. Donc maintenant, je vous ai fait un peu ce parcours, ce tour d'horizon, je vais vous donner des outils. D'ailleurs, je vais vérifier l'heure parce que je suis tellement passionné que... Voilà, 26, ça laisse à peu près une demi-heure pour les outils. Et pour le débat, c'est pas que je veux pas débattre, mais j'ai tellement envie de vous partager des notions clés. Après, je suis sur le stand côté économie et mondo, et y a pas, On peut continuer, on, on libère à la place. Alors le débat, les, les outils. Je vais vous inviter à un voyage ça va aller très vite donc forcément et c'est normal il y en a plusieurs d'entre vous qui vont dire ouais c'est bon c'est un peu tranché quoi j'ai pas le temps de développer et je vous invite à me suivre sur facebook ou autre c'est pas terrible facebook mais bon c'est un bon moyen de communication en tout cas aujourd'hui et euh, après on pourra débattre etc donc je vous le donne brut de décoffrage vous en faites ce que vous voulez mais je pense c'est intéressant dans ces mouvements sociaux, je vous dis, il y a des gens qui ont été prêts à mourir pour ça, ou d'autres emprisonnés, etc. Les, les, D'ailleurs, je parlais de Facebook. Il y a deux, deux pages Facebook en Égypte, les, donc il y avait deux fois deux euh, administrateurs de pages Facebook qui se sont fait arrêter et exécuter. Bon, alors c'est pas la France, mais en France, le discrédit existe pas mal. D'ailleurs, couple-là, euh, avec l'affaire du tarmac, je crois que j'ai pas besoin d'y revenir, hein, et la loi des renseignements généraux. Bon, bref, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on a un mouvement social c'est parce que des gens sont prêts à créer une nouvelle société. Comment se base une nouvelle société C'est quoi l'ADN d'une nouvelle société Pourquoi une société, c'est quoi Une société, ce sont des gens qui vivent ensemble pour survivre à la base et ensuite parce qu'ils suivent un modèle, un idéal, une vision. Une société est basée sur une vision. Et une vision, elle, elle, elle émerge comment, la vision De nouveau, on se lève un matin, on se dit « ah oh, ça y est <rire> On a bien bu hier soir et j'ai une bonne vision, là. » Non, c'est pas comme ça que ça émerge. Toute société, et même celle qu'on critique aujourd'hui, est basée sur ce qu'on appelle une éthique. C'est parce que des humains, à un moment, pensent que ça, c'est bien, qu'ils vont dans ce sens-là. En tout cas, euh, maintenant qu'il y a la culture. Après, dans les âges plus préhistoriques, je ne sais pas. Mais l'Ancien Régime, eh bien, toute la place de, des églises... C'était une forme d'éthique. On peut la critiquer, on peut trouver ça naze. Euh, Daesh, la charia et compagnie, on peut trouver ça naze. Moi, je trouve ça. Le, le Daesh, au pense où ça en est, je suis absolument hostile. Mais ces gens-là sont convaincus par une éthique. Et ils en font une morale. Le modernisme, pourquoi c'est né en France bah, Suite à la Saint-Barthélemy et compagnie, suite justement aux conflits religieux, aux exterminations des Qatars et j'en passe. Et du coup, les modernistes ont été les premiers à dire qu'il faut s'affranchir du joug. De l'Église, Il faut la science, la connaissance, la base du modernisme, c'est la technoscience, c'est la science C'est remettre en question la notion de Dieu, aller vérifier la notion de Dieu. Descartes, je crois que c'est le XVIe siècle, se pose la question et donc doute de Dieu, et ensuite arrive à une conclusion que Dieu existe. On peut en débattre. Mais la base du modernisme est basée sur une fondation éthique, après ça se critique. Donc l'éthique c'est quelque chose de relatif, mais c'est une vision qui est le socle d'une société. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme éthique fondamentale qui va faire la société de demain Quel est le problème majeur auquel on ne peut pas échapper, qu'on le veuille ou pas Eh bien, c'est l'écologie. Pourquoi c'est majeur C'est pas parce que. Euh, écologie. C'est pas parce que je suis un bisounours et que je, et que je, je, je vis dans la nature. C'est qu'un problème démocratique, vous renversez un gouvernement, vous pouvez mettre un gouvernement démocratique. Un problème économique, vous pouvez annuler une dette, vous pouvez couper la tête de tous les de tous les grands spéculateurs, vous pouvez... Enfin, je dis, pas, je dis ça de manière caricaturale, on s'est bien compris. Mais vous pouvez remédier à un problème économique. L'écologie, ça nous dépasse. Il y a un truc que l'humanité ne décidera pas, même si on est tous d'accord. Donc c'est un premier socle. Une fois qu'on a l'écologie, qu'est-ce qui compte dans la vie Et là, je vais regarder les anciens, hein Que souvent oublie la jeunesse. La santé. Santé. La santé, qu'on le veuille ou pas, qu'on soit pour la démocratie, pour le social et même pour l'écologie, encore faut-il être en vie Sinon, <rire> de votre tombe, vous allez avoir du mal à, à faire évoluer la société. Après, la société, la société c'est quoi bah, La révolution, elle ne se fait pas toute seule, et puis après la révolution, on ne fait pas une société sans société. Donc la question sociale. Pas, par social, aujourd'hui, on a tout mis dans le fait des inégalités. Il y a des inégalités, donc on agit contre les inégalités, donc c'est social. C'est pas que ça, le social. En effet, ça, c'est vraiment utile et c'est important. Mais le social aussi, c'est le vivre ensemble. La fête des voisins, par exemple, c'est une action sociale. Et c'est le faire ensemble. Et le faire ensemble, c'est pas juste mon voisin ou ma femme. C'est aussi bah, des hommes avec des femmes. Donc la place de la femme dans la société est une question sociale. En plus d'être une question culturelle. Mais en tout cas, pour faire corps dans la société, il est temps que les femmes sont reconnues à leur, à leur juste valeur C'est déjà réducteur de dire à leur juste valeur. En tout cas, c'est une question sociale. Les questions du racisme et compagnie, c'est aussi, certes, des questions culturelles, mais ça fait sens au niveau social. Donc, écologie, santé, sociale. Ben, J'ai commencé à soulever, si je reprends la question de la femme, quand est-ce que les femmes ont eu le droit de vote Bon, bref. Merci, Merci. Beaucoup plus tard qu'après les hommes. La démocratie C'est bien de faire du social, mais pourquoi le développement durable et est une arnaque. Mais parce qu'on fait du social tout en gardant la puissance et l'hégémonie des grands spéculateurs, de ceux qui, qui tiennent les fonds, et qui tiennent en effet la capitalisation des entreprises. Pour information, 100, en 2011, 147 multinationales détiennent 80% de l'ensemble des actions des grandes sociétés. Ça veut dire qu'en effet, on est, on est sur quelque chose de très pyramidal où très peu de gens décident pour beaucoup, beaucoup d'autres personnes. Donc vous pouvez faire de l'écologie, vous pouvez faire de la santé, vous pouvez faire du social, mais si vous n'avez pas la démocratie, vous ne changerez pas l'ADN de, de fond. Donc écologie, santé, social, démocratie, euh, tout ça c'est bien, mais ensuite qu'est-ce qui se passe entre les personnes Il faut des échanges. Si on a sauvé la planète, qu'on est en bonne santé, qu'on vit les uns avec les autres et qu'on fait des choses en groupe, et qu'on a mis la démocratie en place, c'est aussi parce qu'il y a une question économique. Alors attention, parce que l'économie, c'est le piège. Dans économie, à la base, c'est comment on fait la production d'un ménage, etc. Puis c'est devenu comment les ménages échangent entre eux, puis comment en fait les gens font du commerce, puis aujourd'hui, dans l'économie, on met aussi la finance. Je le fais de manière subjective, c'est un parti pris pour moi dans le terme économie. Je pense que ça serait bien de le réfléchir en termes d'échange. Quand je vous échange aujourd'hui, un avis, un savoir, c'est une forme d'économie de don. Ça rentre dans l'économie parce que c'est de l'échange. Pour faire corps dans le social, il faut absolument qu'il y ait de l'échange. Et c'est parce qu'il y a de l'échange qu'il y a de la démocratie. Pourquoi aujourd'hui il n'y a pas de démocratie Parce que qui finance les partis politiques Des entreprises. Certainement pas le corps social. À partir de là, eh bien, vous n'avez pas de démocratie parce que l'économie n'est pas correcte. Une fois qu'on a compris tout ça... Et que, en plus, on est dans l'idéal de, de, de, de tous ces champs-là, évidemment, il faut le transmettre. Il faut le transmettre à son voisin et à ses enfants. Donc, forcément, on passe par l'éducation. Hop Alors, je déteste ce mot éduquer. J'aime pas. Enfin, dans, je ne sais pas vous, mais la consonance que j'ai éduquée, c'est très rigide. En tout cas, quand je dis éducation, tout le monde comprend ce que je veux dire. Moi, j'aimerais bien quelque chose comme accompagnement ou un truc comme ça. Sensibilisation, bon, le... voilà, c'est un peu comme économie, des fois, il euh, faut utiliser les, les, les, le jargon du monde ancien pour créer le monde nouveau, on, on trouvera les... la sémantique, elle viendra. Donc, évidemment, quand je vous dis éducation, n'imaginez pas l'éducation rigide, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui sont en train de, de se développer aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans les détails, je veux juste vous montrer la nécessité de travailler sur l'ADN de l'éthique de manière globale et holistique. Et une fois que vous avez bah, travaillé sur l'écologie, sur la santé, sur le social, sur la démocratie, sur l'économie et sur l'éducation, ça fait quoi, tout ça bah, Ça fait notre culture. Et c'est quoi une culture locale C'est quoi, aujourd'hui, on dit « Ouais, il faut acheter local, il faut aider les paysans ». Il n'y a rien de français de aller chez les paysans français. Il n'y a même pas la culture qui est traditionnelle. Bon, je suis un peu méchant, parce qu'il y a des paysans qui font des choses bien. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais vous voyez ce que je veux dire la culture, ce n'est pas la culture en soi. Ce n'est pas un produit, la culture. La culture, c'est le résultat de notre relation avec l'écosystème. C'est est-ce qu'on est en bonne santé ou pas et comment on se soigne et surtout comment on prévient la maladie. C'est comment fonctionne le corps social. Est-ce qu'on est démocratique, est-ce qu'on n'est pas démocratique La culture ne sera pas le même dans un pays où les citoyens ont un droit de parole, un droit d'action et un droit de décision que dans des pays où euh, c'est la dictature. Euh, L'économie, euh, bah, ça joue beaucoup. Hein, euh, soci... euh, consommation de masse, je n'ai pas besoin d'y revenir et la manière dont on éduque nos enfants, etc., tout ça, ça crée notre culture. Donc la première clé que je voulais vous donner, c'était ça, c'était que la question d'éthique ne la regardez jamais par un seul prisme. Une association en protection de la nature peut être une saloperie en termes de démocratie avec des leaders omnipotents qui disent « blanc, il faut faire blanc » et si vous vous dites noir, vous êtes éjecté. Et je veux pointer du doigt personne, c'est juste un exemple. A l'inverse, vous pouvez avoir des actions sociales qui sont géniales, mais qui vont diffuser de la merde à bouffer aux gens ou des trucs comme ça, qui ne vont pas prendre conscience de l'enjeu de la santé ou de l'écologie. Enfin, bien que souvent la santé et le social sont liés. Mais vous voyez ce que je veux dire Pensez global. À partir du moment où à chaque fois... Vous allez observer un produit, un service, un bien de consommation ou une action. Je vous assure que dès que vous allez regarder les sept champs de l'éthique, les sept valeurs, vous n'allez plus avoir le même regard et vous allez voir à quel point notre civilisation actuelle est complètement en dessous des enjeux qui nous concernent. Donc je pense qu'une fois qu'on a vu ça, vous avez deux solutions. Soit vous déprimez, soit vous vous dites « génial !» Il y a énormément de choses à faire. Et la chance qu'on a dans le système économique c'est que l'économie répond à un besoin, c'est la base. D'ailleurs, on crée des besoins pour pouvoir y répondre après. Donc maintenant, je vais vous donner les outils pour tenter de répondre à un besoin. Allez-y, oui, pour les photos, c'est open source, pas de souci. Open source, pourquoi Parce que le social et l'éducation. Bizarre qu'on mette du copyright de la propriété privée sur la question de la santé. Bizarre. En termes de culture, c'est bizarre. Alors... Donc comme je vous disais dans mon introduction, j'ai voulu participer à changer le monde, j'ai observé qui changeait le monde aujourd'hui, en dehors des villages Alternatiba, et ceux qui ont vraiment, bon je pense que Alternatiba c'est vraiment un mouvement qui est génial, il en faut plein, mais ceux qui aujourd'hui en tout cas ont énormément changé la civilisation, ce sont les multinationales. Donc il y a, un... il y a plein d'outils chez les multinationales, mais il y a un outil, quand j'ai vu cet outil, j'ai dit mince, il faut que tous les citoyens soient conscients de cet outil. Parce que cet outil, vous pouvez en faire la pire des choses et vous pouvez en faire la meilleure des choses. C'est juste un outil. D'accord Qui a déjà essayé de créer une entreprise ou est passé par une CCI ou un truc comme ça Il y en a un, ou pas Non Jamais on vous a parlé du business plan. Vous prenez les business plans, vous les déchirez, vous les mettez à la poubelle. Dans toutes les bonnes écoles de commerce, le business plan, à la limite, c'est à la fin. C'est vraiment le truc, ouais, t'as fait ton business plan. Ouais, enfin... La source de réfléchir à un projet, ce n'est pas le business plan, c'est le business model. Alors, qu'est-ce qu'un business model Eh bien, une, deux, trois. hop. Là, vous allez avoir votre offre. Là, vous allez avoir votre marché. Et là, grosso modo, vous avez votre production. Ici, si vous m'en faites trois. Là vous en faites deux et ici vous en faites trois. Et je vous invite vraiment à faire cet exercice. Tant que vous n'avez pas fait votre exercice, vous naviguez à l'aveuglette. Mais si vous naviguez à l'aveuglette, non seulement vous prenez des risques pour votre entreprise, qu'elle soit à but lucratif ou à but non lucratif, une association, c'est le même principe. Et en plus, non seulement donc vous naviguez à l'aveuglette en termes de stratégie, mais vous naviguez à l'aveuglette, pardon, en termes d'impact. Vous voulez être social, vous voulez être sur la démocratie, vous voulez être sur la santé, euh, déjà, posez-vous sur l'ADN de ce que vous allez créer. Donc la première case, c'est quelle est euh, votre valeur ajoutée Je vais mettre VA, valeur ajoutée. Pourquoi les gens Pourquoi, pourquoi vous dites aux gens, ben, venez me voir ou venez voir la bande de copains qu'on est Quelle est la valeur ajoutée d'Alternatiba, le village, aujourd'hui bah, proposer une alternative euh, au problème euh, des émissions carboniques et montrer que la société civile euh, agit c'est ça la valeur ajoutée pourquoi vous n'allez pas aller à la COP 21 et vous allez au village des alternatives parce que Alternativa propose une valeur ajoutée le deuxième c'est la compétence pour compétence bon je ne les... je peux pas bien les écrire pour les photos je suis désolé euh, la compétence, une fois que vous voulez faire une valeur ajoutée, il faut savoir le faire. Et ça, c'est un problème. Souvent, chez les activistes, souvent, souvent c'est peut-être exagéré. Mais régulièrement, on peut retrouver chez les activistes des gens qui veulent bien faire les choses, mais qui ne sont pas forcément compétents dans la chose... Euh, dans la... Vous m'avez compris, dans la chose dans laquelle ils entreprennent OK Donc, euh, je veux... Tiens, je, je, je trouve que la santé naturelle, c'est génial et je voudrais faire, je sais pas, de la sophrologie. J'ai suivi un cours sur la sophrologie, ça a révolutionné ma vie et je veux faire de la sophrologie. Bah déjà, il faut se former, la base. Ok Donc, valeur ajoutée, compétences. Le troisième point, c'est les partenaires stratégiques. Partenaires stratégiques. On ne sait pas tout faire. Il faut arrêter à cette omnipotence qu'on retrouve chez certains leaders. Et je sais de quoi je parle. Pendant longtemps, j'avais une grande gueule justement dans les manifs et tout. Ouais, ouais. J'étais tellement passionné, tellement pris, j'avais tellement lu, tellement rencontré de gens, qu'après, je pensais que j'étais indispensable, que je savais tout, etc. Non, déjà, c'est rassurant de se dire qu'il y en a d'autres qui ont des compétences que moi, je n'ai pas besoin d'étudier. Tout le monde est capable d'apprendre, à peu près tout. Mais on n'a pas besoin de tout apprendre. Et c'est pour ça que vous vous souvenez, le social et la culture, c'est important, et c'est là où ça fait société. C'est un risque. C'est un risque. Mais je te dirais que la, la biodiversité, plus un écosystème est biodiversifié, et plus il a des chances d'être résilient par rapport à un choc. C'est pareil dans la société. Si tout le monde pense blanc, le jour où tu as du rouge qui arrive, oh, c'est sûr que le jour où tout le monde pense blanc, on sera super fort sur le blanc. Mais alors, sur le rouge, bonjour à la tartine. C'est les, toutes les questions de société autour du fascisme notamment. C'est que oui, si t'es tous derrière le même leader, levez la main, baissez-vous, etc. C'est super efficace, c'est clair. Rien n'est plus efficace que l'armée. Rien n'est plus efficace qu'une armée en branle. C'est pour faire la guerre. Donc, pensez être partenaire stratégique. Un truc tout bête, Alternativa. dit, « Ah, pour faire une alternative, à COP21, on fait un village d'alternative. » Quelle est la compétence d'Alternativa Le réseau et les questions de société. Quelle n'est pas la compétence d'alternativa bah, Tous les stands de cuisine, etc., toutes les actions locales, c'est pas eux. Ils ont su s'entourer de partenaires stratégiques. Aujourd'hui, Etika Mondo, que je représente, est une forme de partenaire stratégique. Okay et n'oublie pas aussi, par rapport à ce que tu disais, la notion de réseau est forte. Le Burkina Faso, il y a eu un contre-coup d'État. Pourquoi le Burkina Faso, le peuple, a réussi à dire non « non, on reste en place » Parce qu'il y avait des réseaux de citoyens, comme le Ballet citoyen et d'autres. Et qu'ils étaient forts en réseau. Alors évidemment, il y a des débats dans les réseaux, il y a des disputes. Mais la force du réseau est, est totale. Enfin, je veux dire, c'est là. Alors dans l'offre, eh évidemment, vous allez avoir votre offre. Ce que vulgairement on va appeler un produit, c'est-à-dire, vulgairement le produit c'est moche. Mais n'oubliez jamais qu'une offre, c'est soit un bien, soit un service. Ou les deux. Mais il y a toujours cette notion de bien ou de service. Un bien, c'est quelque chose de concret. Euh, les le portable, le micro, les chaises... Ce sont des biens. Les services, c'est par exemple ce que je suis en train de faire. Donner une conférence, un cours. Tout ce qui est immatériel et du service, tout ce qui est matériel et du bien. Donc là, dans votre offre, il faut bien définir. Alternativa, qu'est-ce qu'ils ont fait Village, citoyens, des, in... des alternatives. Tout ça, vous le résumez en événementiel. Événementiel co-créé par des citoyens. C'est leur offre. Ici, vous mettez la monétisation. Alors Évidemment, dans les business models des entreprises, c'est euros, euros, euros. Encore que, pas toujours, des fois c'est des, des, des systèmes complexes qui fait les hedge funds. Mais ici, normalement, c'est l'argent. Qui vous interdit de dire « mon système de, de monétisation, c'est du troc, c'est du don, c'est des Personne n'interdit. Mais pensez-y. Quand vous faites un projet, quel est votre système d'échange En l'occurrence, Alternativa, c'est basé sur la gratuité, juste sur une participation. Personne n'est payé ici par Alternativa, que je sache. Il y a une équipe de bénévoles, et il y a des gens qui participent. Donc, euh, bon ben là, on serait sur euh, un système de dons et de réciprocité. Maintenant, on passe sur le marché. Tout ça, c'est bien, mais il faut communiquer sur votre projet. Alors, vous pouvez communiquer très marketing et tout. J'ai pas besoin de vous faire de leçons, vous en prenez plein la tête comme moi tous les jours. Mais la communication, ça peut être tout simplement comme aujourd'hui. Ou Alternativa, de nouveau, qu'est-ce qu'ils ont fait bah, ils ont créé des petits visuels diffusés sur les réseaux sociaux. D'abord, ils ont testé à euh, Bayonne, puis ça a bien marché. Donc, ils ont communiqué dessus avec des articles, etc. Et puis après, bah, ils ont créé un système de réseautage et qui a essaimé. Et puis, tiens, pour justement mettre les, les réseaux en lien, il faut absolument qu'il y ait un fil conducteur. Il y a eu euh, le comment vous appelez, le vélo à quatre personnes Ok, bah, ça, ça faisait partie du système de communication. Le mot, c'est un peu comme éducation. Communication, c'est devenu asbin comme mot. « Utilisons-le aujourd'hui, et puis le jour où on a quelque chose de plus sexy, on, on le remplace. » Mais pensez-y, c'est incontournable. Une fois que vous avez communiqué, que vous savez ce que vous allez communiquer etc., il faut le distribuer. En l'occurrence, aujourd'hui, je vous distribue euh, le savoir euh, que j'ai euh, cumulé sous la euh, Mama C'est mon système de distribution. Alternativa distribue le village des alternatives au travers des citoyens sur des lieux décidés par les citoyens. C'est le système de distribution. Et enfin, alors là c'est vraiment l'horreur, le point culminant de cette culture, je vous la sors tel qu'on me l'a sorti, attention le choc va être total, en tout cas moi ça m'a choqué, c'est la cible client. Alors quand j'ai dit la cible, on m'a dit oui mais toi mais la cible, ce que tu vas regarder Je dis ah un focus ou une attention, enfin bref on pourrait l'appeler différemment, en tout cas sachez que ça s'appelle... La cible client et en anglais on parle de target bon ça veut dire à qui vous vous adressez on ne s'adresse pas pareil à des enfants, à des ados, à des adultes on ne s'adresse pas pareil si vous voulez parler d'écologie à des gens ultra convaincus qu'à des gens qui ne sont absolument pas convaincus on ne s'adresse pas pareil quand on monte un village alternatiba aux gens qu'on sait qui vont s'impliquer que aux gens qu'on sait qui risquent de ne pas s'impliquer c'est pas du tout la même chose alors ça peut être justement très cible client dans un très mauvais esprit de manipulation, et ça peut être tout simplement aussi s'ouvrir à l'autre. Observer comment je vais faire attention à ce que je veux partager pour que l'autre le comprenne le mieux possible ou en bénéficie le mieux possible. Donc voilà, je suis désolé, ça fait très, très, très, et plus loin, très t Mais ça, c'est une des clés fondamentales. Quand les startups vont lever des millions, s'ils n'ont pas ça... C'est pas les mecs, regardent pas, vous avez pas ça. Mais dans leur présentation qu'ils font de leur projet, s'il n'y a pas tous ces éléments, ça tient pas debout. Donc je suis pas en train de vous dire, allez lever des millions, c'est pas le but. Mais pour lever la société et renverser quelque chose qui ne va pas, il faut absolument qu'on se pose toutes ces questions-là. À nous d'inventer notre lexique, à nous d'inventer, euh, de changer, de mettre des couleurs, de devenir beaucoup plus artistique. Mais on ne pourra pas passer outre ces questions. Voilà. Après il y a d'autres clés, mais ça sera pour la prochaine fois. J'en profite du coup pour faire le petit coup de pub, je suis désolé, mais si jamais vous voulez aller plus loin dans ces questions entre l'éthique et la gestion de projet, on a créé une association qui s'appelle Ethica Mondo, en espéranto ça veut dire un monde éthique, et du coup on a des cours en ligne à prix libre sur les questions d'éthique et les questions de gestion. Donc sur les questions d'éthique, notre méthode elle est simple, c'est qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui, qu'est-ce qu'on critique, quels sont les nouveaux paradigmes émergents et quelles sont les alternatives qui semblent apporter des solutions et sur le deuxième chapitre, donc sur la partie de la gestion, ben c'est des cours que vous, pour, que vous pouvez retrouver en business school, moi qui m'ont coûté 20 000 euros. J'ai eu la chance d'avoir de l'argent, soit je faisais le capitalisme de base en investissant ou en mettant ça dans une voiture, soit je me suis dit, ben je vais essayer de faire un effet levier, de me nourrir de culture pour la diffuser. Et donc, euh, voilà, on file plein de clés issues justement du monde de l'entreprise et pendant les cours, ben on essaie de vous dire, bon ben là, c'est vrai que ça ne sent pas très bon. Là, par contre, qu'on soit éthique ou pas, ça sert à rien. Et là, par contre, on a des alternatives. C'est-à-dire que c'est des cours qui ne se veulent pas mettre à penser, mais qui disent « Voilà comment ça fonctionne aujourd'hui. Et a priori, voilà où est-ce que nous, on a réussi à gratter. Si vous avez des solutions, welcome. » Voilà, j'espère que ça vous sera constructif. Et n'oubliez pas une chose, c'est que toute nouvelle société se base sur un ADN éthique. J'espère que ces sept valeurs de l'éthique vous aideront à voir clair dans l'ADN qui est en train d'émerger. Et deuxièmement, on, on est de plus en plus de gens à en avoir pris conscience. L'idée, quand l'heure est venue, elle est là, mais elle est là parce qu'on l'a mise en application. Donc, les deux maîtres mots qu'on a chez Tika Mondo et que je vous invite à réfléchir, c'est soyez idéaliste, rêvez et que plus personne n'arrête vos rêves. Rêvez et rien ne doit vous arrêter. Même le cheval de course, c'est enfin, Mais une fois que vous avez rêvé, n'oubliez jamais une chose c'est d'être pragmatique. Et c'est une manipulation que de dire que les idéalistes ne sont pas des gens pragmatiques. Soyez idéaliste, mais n'oubliez pas d'être pragmatique. Et si vous êtes pragmatique, n'oubliez pas d'être idéaliste. C'est ça qui fera votre accomplissement. Merci pour votre écoute.